un peu par hasard mais surtout euh, j'ai envie d'être dans la surprise aussi quoi donc euh, si c'est pour refaire un truc qui a déjà été fait mille fois euh, si je, je trouve une idée qui me plaît et puis après ça prend du temps de faire un livre même si euh, au final ça ne sent pas le travail parce que même pour émotion on a l'impression que c'est fait en, en une matinée qu'à partir de ça quand l'idée était présente de ce trait qui, qui se déroule on, on le dessine comment ce trait quoi tu as la plume enfin euh, il ouais. y a il mille façons quoi mais c'est ici c'est dans le traitement quoi et il se fait que qu'un jour euh, en allant à Bruxelles tout près de la Grand Place il y a un magasin de graffeurs et qui vend des bombes des feutres euh, et c'est des feutres de graffeurs donc des, des feutres très très gros quoi et enfin euh, voilà donc j'avais trouvé le bon instrument c'est de trouver de la bonne façon c'est ça qui prend du temps après euh, bah, c'est de la mise en œuvre ma première éditrice a euh, refermé la porte pour vivre autre chose donc c'est Odine qui est, qui, qui est devenue mon, mon éditrice quoi et c'est à l'époque où euh, on faisait ce livre le haut monde et vient l'heure de la maquette et, et non, avec un garçon qui s'appelle Paul Edouard, qui avait fait trois propositions, une qui était moche, qui devait lui plaire, mais qui bon, ne me plaisait pas, et à Odile également, et une seconde qui plaisait énormément Odile, et cette troisième, euh, qui, qui est un, une typographie qui était dessinée par Melville Brody, qui est un, un graphiste punk, et... Euh, et moi, c'est celle que je préférais parce qu'elle était un peu en décalage avec, euh, avec mon dessin. Et j'aime pas trop quand, quand ça fusionne, quoi. Et, et je lui dis, euh, moi, j'aime bien celle-là. Et puis, après, elle fait, fait l'amour. Et puis, au final, euh, bah, je n'étais pas très combatif ce jour-là. Et, euh, et je lui dis, euh, bon, j'ai eu le livre comme je, le, comme, comme je voulais. Euh, la typo que tu aimes. Euh, moi, ça me plaît pas des masses, mais c'est pas affreux. Euh, on va prendre celle-là. Et puis, elle l'a coupé court. Elle me dit, tu déconnes, c'est ton livre. Paul-Edouard, on prend la typo de Brody, quoi. Et, et, et ça fait partie de ces phrases définitives, quand on est en relation avec des gens, comme ça. Et, et on, on, on... On sait pourquoi, pour, là en l'occurrence, pourquoi je travaille avec elle, quoi. Dans le sens où c'est pas ses livres, quoi. C'est ses livres aussi, mais c'est ton livre, et donc c'était... Et donc à partir de ça, euh, euh, d'une part, elle veut que j'en sois satisfait, et surtout, euh, ce qui veut dire que quand il y a des égarements, euh, elle, elle va te remettre sur ton chemin, mais pas sur son chemin. Enfin, et, et des gens comme ça, d'avoir à travailler avec d'autres maisons d'édition, euh, euh, la plupart des éditeurs, euh, bah, c'est des Canada Drive, quoi. Pas... Et elle, c'est vraiment une éditrice. Quoi. Oui, elles ne sont pas toutes bonnes. Hein, donc euh, Après, je vais peut-être les montrer. Et, euh, enfin, euh, enfin, la, ma première interlocutrice, à, à savoir Odile, autrement je ne montre à personne, quoi, donc... Euh, parce qu'il y a autant d'avis qu'il y a de gens. Ça, c'est dû au fait que euh, j'ai travaillé avec beaucoup de, de dessinateurs et d'illustrateurs, quoi. Si je propose Les trois poissons à Louis Joss, euh, enfin, ça l'intéresse pas, quoi. Et, et qu'en même temps, toutes les histoires que j'ai pu, pu écrire, par exemple, avec Augre euh, ben, illustré par Pascal Lemaitre, on travaillait ensemble dans une école qui s'appelle La Cambre, et, et il est ogresque quoi, avec des étudiants comme il y retourne. J'ai dit c'est un ogre ce mec quoi, donc euh, et, et donc alors j'ai pris la figure de l'ogre et quand je lui ai dit ben on ferait bien un livre ensemble, euh, je sais pas, je, je, je vois l'envie d'écrire une histoire d'ogre et, et il m'a répondu ouais oh, c'est une bonne idée, je lui ferai ma pense. Quoi. Ça sera en fonction de, ouais, en fonction de l'histoire. Donc, euh, bah, euh, pour au monde, donc pour pour, pour ce livre-là, euh, bah, c'était une succession de portraits, donc euh, une sorte de. De, de, de fil qui, qui perd à travers les âges. Donc on commence par la plus vieille, on termine par le plus jeune. Et puis au milieu, bah, avec des cadrages, près, loin, de profil, pas de profil. Dès que j'ai eu l'idée, euh, bah, j'ai commencé à faire des portraits. Et je suis revenu avec le texte par-dessus bah, après. Quoi. Donc ça, ça c'était plus simple. Je ne sais pas si c'est bien dessiné, mais, et, mais, mais essayer de mettre de l'émotion dans, dans, dans, dans le dessin. Quoi. Ouais. Oui, oui, tout à fait, quoi. J'ai fait quand même beaucoup de rencontres. Et puis après, il y en a une, c'était il, il, il y a très, très longtemps. Et, ça, et, et là, j'ai compris qu'on pouvait tout dire, quoi. Enfin, même, même en, en, qu'il pouvait y avoir plein de sens cachés. quoi. Et que même si on les chopait pas en étant enfant, euh, euh, ça passait quand même. Et je l'ai su parce que... Mais je, je suis encore un peu dans l'émotion en grand racontant. Pourtant, ça a été il y a plus de 20 ans. Mais c'est un, un livre que j'avais fait avec la mère de mes fils qui s'appelle Moon. Et, et donc, euh, et dans cette histoire, il y a une petite boîte d'enfance, euh, enfin, Et euh, cette professeure euh, avait eu cette idée de demander à chaque élève de, de faire une boîte d'enfance. Donc ça allait de la bougie, euh, des huit ans, en passant, je sais pas, la photo de la, la grand-mère disparue, ou, ou toujours vivante, ou super aimée. Et, et là, euh, dans, dans ce flot de petits... De, des enfants, euh, il m'avait dit, bah, tu vois le petit garçon là, euh, bah, il a perdu son repas la semaine passée dans un accident de moto, enfin bref. Euh, D'enfant à enfant après enfant, je me rapproche de, de ce petit garçon et euh et, et, et je vois qu'il qu mettait, il enlevait, il mettait, il enlevait ce qui devait être la photo de son papa, quoi. donc... Euh, et, et au final, quand, quand il me montre sa boîte, la photo n'y était plus, et dans tout son petit fourbi, il y avait une grande clé, quoi. Et, et, et je lui dis euh, « cette clé, alors, c'est la clé de ta maison ?» Enfin, ça ressemblait une clé de château, comme ça, et il dit non, non, j'habite là, on voit les immeubles, hein, un peu au loin, et je l'ai trouvé. et je dis, et tu l'as ramassé euh, parce que tu l'as trouvé belle, et il me dit, euh, pas seulement, et il commence à pleurer, comme ça, enfin, il, il, on, on sentait qu'il était, et puis après, on peut, on peut pas, parce se quitter comme ça, quoi, on n'était plus que deux, là, enfin, même si on était dans une classe, et je lui dis moi, je sais pourquoi tu l'as ramassé et puis après, là, il commence à pleurer, il dit, dis-moi, et je lui dis, ben, Je pense que tu l'as ramassé parce que tu sais que tu trouveras la bonne serrure un jour. » Et il m'a dit euh, « Ouais, c'est ça. Ouais. » Ma réponse est arrivé à bon port. Donc, euh, donc effectivement, on n'est pas obligé de faire des histoires euh, le, où on va de A à B. Et dès la deuxième page, euh, hein, comment on en devine la fin quoi. Donc euh, non, ça peut être euh, plus complexe que ça. En être... Euh, complet comme moi, <rire> en devenir. <rire> ah ben, c'est plus le mien, hein, donc. Euh, Dès qu'il sort d'ici euh, et, et qu'il est fini que j'avais porté le dessin, il ne m'appartient plus, quoi. <rire> as euh, euh, non, non c'est plus mes livres, quoi. Je ne sais plus à qui c'est, mais c'est plus à moi. Enfin, parfois, on, on rencontre des gamins enfin, qui sont devenus adolescents, voire jeunes hommes comme ça, et, et qui reviennent avec un livre qui a été lu 2000 fois, tout pourri, et, et, et, et, et ils passent. Ah, c'est toi !» Et ils disent bah, « euh, Bouge pas hein. !» enfin, sinon dis « Non, là, je suis assis à demeure, là, donc tu vois, dans des trucs de festival. » Et il revient avec son bouquin, et on sent vraiment qu'on qu a fait partie, partie de son histoire. c'est parce que je, je, quand, quand j'étais, quand, quand j'ai voulu faire ce métier, euh, j'y connaissais rien, quoi. Donc, euh, alors j'ai fait comme, euh, comme dans les romans, quoi. Et puis après, quand je l'ai mis, euh, j'ai dû, dû vraiment insister auprès de Christiane parce que euh, elle disait mais non, ça se fait pas. Ben, je lui dis bah il euh, y a plein de premières fois. Hein, donc, hein. elle s'est dit bon, on va pas se fâcher, on va lui mettre sa phrase de sangor et puis, et puis après bon, je peux pas dire que j'en ai fait une habitude parce que je... J'avais mis sensation en, en ouverture du voyage d'Origon. J'ai fait connaître euh, Rimbaud à plein, à, plein, à plein de gamins, quoi, qui ne le connaissaient pas. Quoi. Parfois, on arrive à des moments suspendus comme ça. J'étais en Afrique dans une classe unique. Et puis après, bon, c'était le bordel. C'était des adolescents. Euh, et, et au final, euh, avant de commencer, je dis, bon, on va un peu se poser. Et puis après, je, je, je demande à une jeune fille de, de venir près de moi. Je lui ai fini le le Voyage d'Oregon, et je lui ai demandé de lire Sensation, quoi. Et, et c'était une bonne pioche, parce que c'était vraiment... Elle, elle ne le connaissait pas, mais elle l'a vraiment lu. Enfin, euh, c'était beau, quoi. Ben, voilà. et, et tout d'un coup, euh, le silence s'imposait, mais, mais pour tous, parce qu'on était dans de la beauté, quoi, et, et qu'il aurait été inconvenant, voire grossier ou imbécile, de, de, de retourner au, au point de départ, quoi. Ben, voilà, quoi. Et le prof, euh, euh, qui était assis à côté d'un de ses élèves, donc euh, en, en bout de classe, a, a vu qu'un qu des gamins avait noté le, le nom de Rimbaud, mais euh, il, il avait écrit euh, comme Thélé, Rainbow. Et puis, par exemple, euh, bah, pour ces trois poissons, c'est un proverbe irlandais, je crois, et, et qui dit l'étranger est un ami que nous, n'a pas encore rencontré. super beau. Je trouve qu'Ediot, euh, à un moment donné, s'est égaré quoi, dans ses livres. Quoi. Et, et je me dis, euh, c'est dommage, parce que enfin il y a plein de petits graphiques comme ça, enfin des spirales partout, je sais pas quoi. Et, et je me dis ce qu'il fait de mieux, il y, a, il, y a, il y a quasiment personne qui sait le faire, quoi. Toi, dans des jeux d'attitude et, et, et, et qu'on sente que les personnages sont liés, c'est pas justement un chien avec un chat et donc cette série est née comme ça euh, dans, dans le sens où euh, je l'ai un peu guidé au début mais en, en passant l'aspirateur dans son dessin quoi en disant on s'en fout de ça c'est l'idée d'une forêt est, on est à l'intérieur esquisses des une table euh, il faut pas faire le buffet le machin le truc euh, enfin voilà et, et ce qui est vraiment important c'est Enfin, la relation en, en, entre les deux personnages. Non, parce qu'il me disait, moi, ça devient de bavard de plus en plus. Quoi. Je dis, bah, je vais t'en faire une sans texte. quoi. Et, et, et c'est le prochain qui va sortir. Et au final, c'est le petit chat qui dit à son copain le grand chien, et si on passait une journée sans se parler Et puis l'autre, il fait... Et puis après, ça va être toute cette journée où vont les pêcher, euh, déjeuner ensemble, écouter les oiseaux, les machins, les trucs, et commencer de l'aube au crépuscule. Et puis après, chacun retourne dans sa petite maison. Et puis euh, chacun lui dit, enfin euh, là, ils reprennent la parole, il dit, attends-moi. Et puis ils reviennent avec un panneau, merci pour cette journée, euh, mais euh, de façon commune. quoi, voilà. Ben, suffit c'était le premier en réalité, hein. et il est, il est né de, de mon amour de Magritte. J'ai un, un maître linéaire, le, le livre qui lui sont consacrés, et, et en regardant un peu ses peintures, euh, comment il y a des, des objets en silhouette qui, qui sont récurrents dans son œuvre, la clé, le, le verre à vin, l'oiseau qui s'envole, enfin, bref des choses comme ça. Et que ce livre, euh, s'ils sont cinq à la maison, le père va le raconter d'une certaine façon, le, euh, la, la mère d'une autre façon. Euh, euh, je ne sais pas, son demi-frère, sinon, enfin, oui, ouais, suite. Donc il y a, il y a, il y a autant de, de boucles d'or les trois heures qu'il y aura qu de lecteurs euh, euh, derrière ce livre, quoi, voilà. Et puis elle, elle m'a dit, ben, bah, ces livres, euh, ils sont moins chers imprimés par deux, euh, si tu, tu sais le chaperon rouge, et, et puis mon pas trop. Et puis en relisant le livre du Chaperon, je suis tombé sur cette phrase qui passe un peu inaperçue où la mamie est allée chez un, un tailleur pour lui faire tailler une capeline et un chaperon. Et puis là, j'ai dessiné euh, la paire de ciseaux sur un, un tissu rouge et je me dis bah toute l'histoire est là déjà quoi. Hein le, le loup qui serait représenté par la paire de ciseaux qui coupe, qui taille et puis euh, ce, ce coupon de tissu qui, ben, qui représente le sang, euh, enfin, ou, ou le chaperon rouge. Et, et, puis, et à partir de cette seule petite image, j'ai eu l'envie de, euh, de continuer. Quoi. Je ne vais pas me dire, j'ai employé ce mot-là parce qu'il est compliqué, je vais le mettre à disposition. Non, je vais l'utiliser parce que ce sera le mot juste. Quoi. Alors on pourra me dire, non, mais il n'y a personne qui va le comprendre. Mais on comprendra parce qu'il est dans une phrase, il sera supporté par une image. Et puis après, si l'enfant, au fil des livres comme ça, si on est dans une, si on est dans une pauvreté de langage, mais il ne sera jamais enrichi quoi donc, euh, et qu'à partir de ça quand je sais pas quand il sera en âge d'aimer et que sa copine lui posera euh, cette question mais pourquoi tu m'aimes et s'il parvient pas à, à, à, à mettre en mots son, ses sentiments ou, ou sa pensée ou euh, ben ça risque d'être très compliqué quoi toi donc euh, voilà, de, de, de pouvoir parler de soi. Et je crois que c'est plus facile de parler de soi quand on a à disposition, je sais pas, bon, je sais pas combien de mots on utilise, mais... Euh, plus on a de mots, plus ce sera facile. Ah ben bah bon, j'en ai terminé deux, là, donc il euh, y en a... Un qui, qui va s'appeler Décou, qui est un livre vraiment pour la toute toute petite enfance, un qui a très haut forme géométrique, et puis un autre qui s'appellerait trois cases et qui serait un livre au format du strip, donc très long et, et, et très peu haut. C'est chaque fois trois cases et, et qu'à partir de ça, ben Bon, c'est du noir et blanc aussi, mais j'y raconte une histoire, mais chaque fois à trois cases. Ceux-là sont terminés, donc à partir de ça, euh, ben le... le prochain, je ne sais pas encore, quoi, donc euh, voilà. Ben, le dernier que j'ai fait, ben, c'était vaquier Vaquiez-perlue », c'était « Trois poissons », quoi. Et là, c'est une histoire euh, qui m'avait été rapportée. Euh, c'est une cour de récréation, comme ça, et puis après, euh, ben, les enfants jouent, et, et puis euh, cette institutrice voit... Un gamin avec une gamine et, et puis tout d'un coup, la fille s'en va et le petit garçon pleure, donc elle va vers lui et il est tellement euh, triste qu'il ne parvient pas à dire ce qui s'est passé, donc elle rappelle la gamine, elle dit euh, « oh non, mais il voulait jouer avec moi, moi je veux pas et tout, tu vois, il veut pas, mais tu, mais tu veux pas pourquoi ?»« Je veux pas parce qu'il ressemble à un caca. » Donc euh, le, le beau était noir de peau, quoi C'est pas possible, quoi on est en 2021. Euh... » Enfin, ou 2020, quand je l'ai dessiné. Et je l'avais écrit, euh, et quand j'ai écrit cette histoire, je l'ai écrit pour les plus grands, quoi. Et puis je me suis dit, je suis dans le faux Il faut vraiment le donner au euh, tout, tout, tout, tout petit, quoi. Donc, euh, voilà. Dans, dans le sens, avant que le verre ne soit dans le fruit, quoi. Oui, tout le vent, 10 ans, c'est déjà trop tard, quoi. Et, et donc, et, et qu'à partir de ça, bah, ça a guidé aussi ce dessin simplifié. Euh, enfin, voilà. Et euh, ça, ça me tenait à cœur de... Ouais, de, de, de parler de ça aussi. Je pense qu'il y a des constructeurs, des destructeurs. Enfin euh, non, des, des, moi je suis constructeur, j'aime construire. Quoi. Pourquoi, ça je sais pas. Enfin, c'est comme ça.